Salut et bienvenue dans le troisième épisode de Data Broadcast. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet tout à fait différent des deux premiers épisodes, la gestion des rivières par la donnée. Alors si le champ de la donnée est encore en développement voire en expérimentation dans certains secteurs, les données sont déjà très utilisées pour la gestion de l'environnement. On va aujourd'hui explorer comment les rivières sont régulées, comment on prévoit des inondations, comment on analyse la qualité de l'eau, tout ça à partir de nombreuses sources de données. Et donc pour ça on va aller interroger Sophie Grémillet qui est directrice du service cours d'eau et milieu aquatique dans un syndicat de gestion des rivières et elle va nous expliquer en détail comment sont collectées et utilisées ces données, notamment à partir de drones et même de poissons. Alors pour le contexte, cet épisode a été tourné en avril dernier, c'est-à-dire ni dans une situation d'inondation ou de sécheresse comme on a pu connaître cet été, alors certains sujets n'ont pas forcément été abordés. Allez c'est parti pour ce troisième épisode Sophie Grémier, je travaille au SIARS. C'est un syndicat intercommunal qui représente plus de 80 communes en Essonne, Seine-et-Marne et Loiret. Mon métier de tous les jours, c'est d'être au pilotage d'une équipe de 9 personnes qui travaillent pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On utilise les données de deux façons. On utilise des données entrantes qu'on consulte et on utilise des données qu'on produit, par exemple, des données depuis plus de 30 ans sur la qualité de l'eau et sur la quantité. En fait, on a des mesures en continu, donc 24 heures sur 24. C'est comme un PC de contrôle, entre guillemets, dans lequel on voit euh, sur la rivière tous les ouvrages qu'il y a et les mesures en temps réel. On a un système de frontal de communication qui nous permet de lever la vanne, fermer la vanne. C'est comme un système de vase communicant. On va décider de remplir un endroit plutôt qu'un autre pour pouvoir éviter de d'inonder une partie en aval, par exemple. Ici, on est sur l'écluse d'Aubin. C'est un ouvrage qui est un peu, euh, un peu rétréci. Tous les ouvrages hydrauliques, on a un clapet à Movip. On doit respecter une cote. Cette cote, elle est euh, suivie par des sondes qui sont euh, en amont. Parce qu'en euh, même temps que nous, on a la gestion de la rivière, on a aussi la station d'eau potable Ville qui a besoin de faire un pompage. On gère toute la qualité de l'eau. Mais en plus, on a des truitelles qui sont dans un aquarium, en sachant que la truitelle est fragile aux pollutions. Donc il y a une surveillance de ces truites. Si jamais il y avait un problème, tout s'arrête, plus de pompage dans l'eau de la rivière Isère. Donc ça c'est ce qu'on appelle une plateforme entre guillemets de supervision qui va nous permettre de visualiser les données en temps réel. Les petites étoiles c'est les stations de débit et en fait on peut accéder tous les jours à un pas de temps 5 minutes aux mesures de débit. Ça nous permet de savoir quels sont les niveaux d'eau. Donc par exemple aujourd'hui sur le pont de la 6 on a un débit mesuré qui est d'à peu près 8,13 m3 secondes. Euh, on a un débit calculé donc ça c'est la mesure qui est faite par les algorithmes pour vérifier que le débit mesuré est le bon qui est de 7,3 m3 seconde donc on est un petit peu un petit peu en dessous pour cette période là. Concrètement qu'est ce que ça nous donne comme information parce que le fait de savoir que euh, on a 8 m3 secondes bon bah en soi ça veut juste dire ce que c'est comme euh, quantité d'eau mais nous ce qui nous intéresse c'est de savoir si c'est dangereux ou pas d'avoir 8 m3 secondes donc on a installé des seuils qui sont ici donc en jaune, en orange et en rouge. Et si jamais le débit qui est mesuré par nos instruments de mesure se rapproche de ces seuils, là on va passer en gestion de crise avec nos différents partenaires, les pompiers, le, la préfecture, etc. L'intérêt d'avoir nos propres outils, euh, il y en a plusieurs. Les mesures quantitatives qui sont réalisées par nos partenaires ne euh, sont pas forcément très localisées, c'est-à-dire qu'elles vont donner une appréciation d'un point de vue global sur une masse d'eau et pas forcément d'un point de vue très précis sur des tronçons plus spécifiques qui nous intéressent. On va faire des mesures d'analyse de sédiments sur des sites qui ont des pollutions plus particulièrement, également des analyses bactériologiques ciblées sur des exutoires d'eau pluviale pour cibler les non-conformités des branchements en assainissement par exemple. Donc ça nous permet de compléter avec les données nationales qui sont plus globalisées. Du point de vue de nos stations de mesure, on est confronté de plus en plus à des problèmes de vandalisme il y a beaucoup de gens qui s'amusent à déloger nos stations, à les taguer, à les arracher. On essaye de sensibiliser aussi à respecter leur environnement et toutes les stations de mesure qui contribuent à leur préservation. Quoi. Si une station de mesure est vandalisée, en cas d'inondation, si on n'a pas d'idée du niveau d'eau, on est un peu aveugle. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre plus de gens sur le terrain, mais du coup, ça demande de la disponibilité plus forte des agents et c'est moins évident. On est en train de renouveler un partenariat avec les pompiers de l'Essonne sur la mise en place de survols. C'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé, notamment en 2016. En fait, il y a eu une inondation majeure en Essonne. Et donc, suite à ça, les pompiers ont proposé de survoler la zone pour pouvoir euh, montrer en fait l'ampleur des dégâts et nous ça nous a servi derrière à produire de la donnée on a cartographié l'étendue du débordement et ça nous a permis derrière d'avoir une cartographie des plus hautes eaux connues de 2016 qui n'existait pas et donc ça a créé de la donnée, mais surtout de l'information et du retour d'expérience sur une, une statistique qui n'était jamais produite. Donc ça, c'est assez intéressant. Ici, on a un deuxième outil qu'on utilise qui euh, s'appelle donc remonter le temps, qui est utilisé par énormément de bureaux d'études également, qui permet de comparer en fait euh, deux visions d'une carte. Donc on peut sélectionner sur la gauche, euh, par exemple, entre 2006 et 2010 ou remonter un petit peu plus haut en 2000 ou 2005, voire même aller jusqu'en 1950. Et en fait, on peut comparer ça avec un plan IGN, un scan historique, les cartes de Cassini ou l'état-major. Donc c'est assez intéressant. En fait, nous, à quoi ça va nous servir Ça nous permet de comprendre comment le milieu a évolué. Par exemple, si je choisis cette commune, euh, on a euh, ici, en fait, on le voit très bien, tout cet axe sinueux qui est la vallée de l'Essonne, donc l'Essonne qui traverse ici. Et puis, on a en fait un affluent de l'Essonne qui traverse euh, en fait la commune, mais qui est aujourd'hui, pour euh, quasiment son intégralité, enterré, puisqu'il a été busé au, au cours de l'histoire par différents aménagements. Si on revient sur justement la carte de Cassini, on voit bien qu'ici, euh, on a un affluent qui existait à ciel ouvert. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut retrouver son tracé. Mais tu vois, on peut faire pareil avec la forêt, on peut regarder euh, comment... Là, si là, je mets par exemple euh, la forêt en 1950, et tu vois, quand tu dis la forêt, elle disparaît, ben bah non, non, pas du tout, tu vois. Là, il y, y a toujours la même forêt. Euh, là, il y en a même un peu plus. Donc, un autre outil qu'on utilise, c'est plutôt sur la production de données euh, qualité, sur euh, notamment les inventaires faune, flore, et piscicole. Nous, on travaille dans un premier temps sur Excel où on va inventorier l'ensemble des espèces qu'on a recensées donc, euh, sur plusieurs années. Et puis, surtout, on va regarder quelle est leur vulnérabilité. Et puis ensuite, on indice de rareté. Est-ce que c'est une espèce euh, rare, très rare, commune et ça va nous permettre de savoir un peu comment évolue la biodiversité sur notre territoire et c'est très important dans le cadre de nos projets de renaturation puisque tout ce qu'on fait, on le fait pour observer des améliorations. Une fois qu'on a donc produit ces données-là, on va venir les charger sur un outil, c'est Géonat, qui est géré par Biodi Ville de France. Et donc après, si on recherche sur une commune les observations qui ont été faites, on va retrouver bah, par exemple dans telle commune, on a observé le chevreuil européen et on va savoir à peu près dans quelle zone, avec sa fiche, sa répartition en France. Là, par exemple, sur le chevreuil européen, on a 8175 observations sur 1012 communes. En contexte Île-de-France, on voit que la répartition elle est plutôt axée sur notre bassin, pour le coup, donc au sud du territoire, où c'est des milieux où il y a... Plus d'observations parce qu'on a des potentialités écologiques plus fortes. Quoi. Alors pour compléter le témoignage de Sophie Grémier, on a aussi interrogé Thierry Vilmus qui travaille au bureau des recherches géologiques et minières et qui est aussi en charge de la diffusion des données nationales sur les cours d'eau. Alors il m'a expliqué que de grands volumes de données sont collectées dans toutes les rivières de France sur les débits, sur la qualité, sur la biologie et que ces données-là, elles sont utilisées directement par plein d'acteurs publics. Les préfectures par exemple, elles sont branchées sur des flux en temps réel et c'est à partir de ça qu'elles vont pouvoir déclencher des plans de prévention ou alors prendre des arrêtés d'interdiction, par exemple sur le remplissage des piscines. Et donc pour ça, elles vont utiliser par exemple les données sur le niveau des nappes phréatiques ou alors sur les débits des cours d'eau dans la région. Donc il faut savoir que toutes ces données elles sont accessibles à tout le monde, elles sont en open data et donc on peut s'attendre à ce qu'elles soient utilisées de plus en plus notamment en prévention pour agir plus tôt sur un événement climatique. Alors pour résumer on voit clairement que chaque source de données a son utilité et surtout sa temporalité. Les historiques qui existent depuis plusieurs décennies vont par exemple aider à qualifier si une situation est normale ou anormale et puis les données en temps réel vont permettre d'intervenir dans l'immédiat sur une gestion de crise. Et puis on comprend aussi que le maillage des acteurs et des données est essentiel surtout en vue du dérèglement climatique puisque les mesures qui sont faites au niveau ultra locales vont pouvoir compléter celles au niveau national et on va pouvoir mieux comprendre comment les milieux naturels et comment les populations humaines s'adapteront lors des prochains événements climatiques. Alors merci d'avoir suivi cet épisode, si vous a plu n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter la vidéo. Et donc cette première série d'épisodes est terminée, les prochains sont en cours de tournage. Et sans trop spoiler, on va parler d'Open Data, de Studio, de Data Journalisme. Alors si vous ne voulez pas les manquer, abonnez-vous. A bientôt.